Voici Blockly, présentation de l'espace Mes projets. Alors, nous voici à nouveau dans Blockly. Cette fois-ci, je vous fais découvrir l'espace Mes projets. Alors, c'est euh, la section du milieu. Alors, l'espace Mes projets, c'est en fait l'accès aux projets que vous avez déjà euh, utilisés dans clic Donc, ils se regroupent tous ici. Que ce soit un programme préenregistré, que ce soit une création que vous avez faite, euh, ça va être tout stocké ici. Donc, vous allez pouvoir y accéder plus rapidement. Ça va être enregistré dans cet espace-là. Donc, maintenant, laissez-moi vous montrer de quelle façon euh, procéder. Alors, pour vous montrer comment faire, je vais aller euh, dans ma fenêtre de programmation qui est juste ici. Alors, on voit en haut mon identifiant, hein, mon profil qui est juste ici et on voit que mon dash est connecté. Donc, ici, je vais, euh, tiens, je vais mettre ça à la poubelle et je vais euh, créer un nouveau programme là, fort simple, là, simplement pour vous montrer euh, euh, que je peux créer un programme et l'enregistrer. Alors, tiens, on va y aller avec ça. Je vais même vous montrer ce que ça donne avec Dash. Salut. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment l'enregistrer. Donc, disons que vous êtes en pleine activité de création de programmation avec vos élèves et que là, la période est terminée. Vous devez ranger, mais ce n'est pas terminé. Alors, comment vos élèves vont enregistrer leur projet en haut à gauche, il y a un petit icône, le deuxième. Alors, vous pouvez aller cliquer dessus et donner le nom que vous souhaitez à votre projet. Alors, disons que moi, je le nomme euh, « Exemple 1 ». Alors, quand euh, j'ai terminé, j'appuie sur la flèche orangée en bas. Et là, mon programme est enregistré. Alors, si euh, je vais ailleurs, tiens, je vais aller dans mes projets, vous allez voir que l'exemple 1 est ici et qu'il est enregistré. Je pourrais aller chercher un autre programme. Voilà, ici, le programme était vide. Je pourrais aller chercher celui-ci. Voilà un programme plus complexe qui était pris enregistré. Et je pourrais retourner à mon programme exemple 1 qui est juste ici. Maintenant, si je veux partager mon projet avec quelqu'un d'autre qui a aussi l'application Blockly, voici ce qu'il faut faire. Je vais retourner en haut à gauche, appuyer euh, au même endroit que pour l'enregistrement. Et là, vous voyez, il y a le petit signe de partage en haut à droite, en orangé, là, les trois petits points. Alors, si j'appuie dessus, alors « Partage, télécharger le projet », les sons personnalisés ne seront pas partagés parce qu'ils sont directement enregistrés euh, euh, dans le robot et votre iPad, mais on appuie pour le reste. Alors, ça me donne une clé de projet. Alors, cette clé de projet-là, vous pouvez euh, la prendre en photo, la prendre en note, ce que vous voulez. Moi, je vais, la cap je vais capturer l'écran pour m'en souvenir. Voilà. Alors... Vous gardez en mémoire cette clé de projet, alors MRBN. Et avec un autre iPad, vous pourrez aller chercher le projet. Alors, me voici sur le même iPad, mais cette fois-ci, je vais aller chercher le, le profil d'un autre élève. Mais la démarche que je vais vous montrer euh, pour télécharger un projet partagé peut être faite à partir d'un autre iPad également. Donc, à partir du iPad de votre choix. Je vais aller chercher euh, le profil Katsa. Voilà. Si je vais dans mes projets, là, vous voyez que l'exemple 1 n'est pas téléchargé. Il n'est pas là. Alors, je vais cliquer en haut à droite sur la petite flèche de téléchargement. Je vais entrer euh, la clé du projet. dont je ne me souviens plus. Heureusement, j'ai pris une photo. Je vais aller vérifier. MRBN. Alors, M, R, B, N. Et par la suite, simplement cliquer pour le téléchargement et voilà. Alors, le projet est téléchargé sur mon profil. Il pourrait l'être également sur un autre iPad. Ça fonctionne bien. Alors, si je retourne maintenant dans l'espace mes projets, vous allez d'abord voir que j'ai téléchargé un projet avec le... Le nom, c'est la clé du projet. Euh, maintenant, ce que vous pouvez également faire dans les projets, c'est de faire le ménage et en supprimer quelques-uns. Donc, pour supprimer un projet, très simple, on clique sur la poubelle et on confirme la suppression, comme ceci. Alors, voici ce qui met fin à l'espace « Mes projets ».